Assassin's Creed Valhalla est sorti il y a maintenant plusieurs mois, et malheureusement, on n'a pas de petites rumeurs pour la suite. Hormis un petit préquel ou un sequel à Assassin's Creed 1 et une rumeur d'un Assassin's Creed en Inde, ben on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est donc l'occasion pour moi de relancer une série que j'avais commencé il y a quelques années sur la chaîne, dans laquelle je m'amusais à théoriser, à imaginer des épisodes futurs d'Assassin's Creed qui pourraient voir le jour, ou non. Si le concept vous plaît, je vous invite sincèrement à me le dire en commentaire et également à me donner peut-être des petites idées pour les prochains épisodes de cette série si elle continue. Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va théoriser sur un potentiel Assassin's Creed au plein cœur du Far West. Allez, jingle Avant de commencer, attention Je précise bien que ce que je fais c'est de la théorie pure et dure, je ne m'appuie sur aucun leak, aucune rumeur ou quoi que ce soit. Donc ne prenez pas ce que je dis pour acquis, c'est simplement un avis et quelque chose que j'ai imaginé, d'accord Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Red Dead Redemption c'est l'un des exemples purs et durs du fantasme de l'Ouest américain comme tout joueur de jeux vidéo voudrait le vivre. Le problème c'est que nous on va devoir se baser sur des faits historiques parce que c'est la base d'Assassin's Creed et donc pour ça je me suis amusé à créer un petit historique. C'est de la pure fiction, hein, je vous le précise quand même. Je vais mélanger du coup des faits historiques réels, notamment tout ce qui est guerre, la conquête de l'Ouest, etc. avec du lore Assassin's Creed et des choses que j'ai imaginées moi-même. Donc, ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis. Attention On va donc reprendre en Amérique, juste après les événements d'Assassin's Creed 3, et on va donc se dire que Connor a donc éliminé tous les grands membres, les supérieurs du rite colonial de l'Ordre des Templiers, puisque le dernier d'entre eux était Charles Lee. Les Templiers en infériorité numérique décident alors de faire profil bas et de s'immiscer parmi les membres du gouvernement américain, y trouvant même certains partisans. Connor cherche désormais à rétablir la confrérie américaine, puisqu'elle a été complètement défoncée par Shay quelques années auparavant, et donc pour ça il va devoir recruter, former et étendre l'influence de la confrérie sur les états unis Et pour ça étant très peu nombreux, il décide de placer seulement un assassin par ville importante, euh, sous couverture afin d'espionner les activités templières discrètement. Oui c'est toujours plus discret que d'être relativement nombreux et d'avoir des bureaux. En 1804 est lancé le début de l'expédition vers l'ouest par les états unis L'objectif est de rejoindre la côte pacifique du continent en longeant le fleuve du Missouri et en traversant les rocheuses canadiennes. Au fil des années, plusieurs guerres éclatent, notamment dans le cadre de cette conquête de l'ouest, avec euh, une nouvelle confrontation entre les états unis et le Royaume-Uni. On aura également une seconde guerre entre les états unis et le Mexique, mais au final le territoire devient majoritairement américain. Assassins et Templiers profitent de cette expansion pour installer des QG aux quatre coins du pays et donc établir leur pouvoir. Maintenant que je vous ai fait ce petit historique depuis Assassin's Creed 3, qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on se situe exactement Vous l'aurez deviné, on se situe à l'ouest complètement du continent américain en 1848. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'époque de Connor qui est désormais certainement mort. On est plus précisément en Californie et pourquoi 1848 Parce que c'est la découverte d'une ressource extrêmement rare L'or. Alors, du coup, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec ça Eh bien, des milliers de migrants sont venus du Mexique, de l'Europe et du reste des États-Unis pour essayer de récupérer le plus d'or possible dans cette région. Cette soif d'or, elle va également poser un autre problème puisque sur place, il y a des Amérindiens qui vivent en paix, tranquillement leur petite vie et qui sont considérés par les migrants comme des menaces pour leur recherche vers l'or. S'ensuit alors un génocide de cette population, malheureusement... Cette population ne se laissera pas faire quand même et cherchera à prendre des armes pour défoncer certains mineurs, mais dans l'ensemble, ils se sont juste fait massacrer par les migrants. Voilà pour le cadre historique des faits réels, et pour ce qui est du lore, on va donc se dire qu'en 1848, les Templiers sont avertis de cette découverte de l'or et en informe le grand maître des Templiers londoniens, j'ai nommé Crawford Staric. Il demande son appui pour exploiter au mieux l'or qui s'y trouve et pourquoi pas un objet d'Eden. Staric y voit donc une opportunité pour asseoir encore plus son pouvoir sur la ville de Londres qui est la capitale du monde à l'époque et décide d'envoyer là-bas plusieurs dizaines d'agents pour établir une route commerciale entre l'ouest américain et Londres. Les Templiers sont donc très nombreux en Californie et donc très puissants, mais malheureusement, la politique de Connor des années plus tard est toujours appliquée et il y a seulement un assassin par ville. Autant vous dire que le sous-effectif est à son paroxysme. Bon, maintenant qu'on a notre historique, notre contexte, peut-être qu'on pourrait imaginer notre personnage, non Quand je vous parle d'Ouest Américain, je suis persuadé que la première chose qui vous vient en tête, c'est les cow-boys. Alors pourquoi pas avoir un personnage qui est un cowboy à la base. Alors, attention, chose très importante, malheureusement, le fantasme du cowboy que l'on voit dans les films hollywoodiens, il n'existe pas vraiment. En réalité, les cowboys ce sont juste des travailleurs qui travaillent pour quelqu'un et qui réunissent des bêtes. Ils n'ont pas souvent des armes et ce sont pas forcément des bandits. Hein. Bref, on est loin du mythe imposé par le cinéma d'Hollywood. Mais bon, on est dans un jeu vidéo, c'est une pensée artistique, donc on va imaginer qu'on va prendre certaines libertés. Parce qu'on sait très bien qu'en tant que joueur, ce serait quand même un putain de gros kiff de pouvoir jouer un cowboy Mais on va quand même se baser sur la réalité. On va donc admettre que notre fameux personnage serait un homme parce que malheureusement à l'époque, il bah, n'y a pas de femme euh, en tant que cowboy et c'est bien dommage. Et que ce personnage a un travail pourri avec un patron qui l'exploite et qui le paye une misère. Bref c'est pas la joie, quoi. Ce personnage, il est né dans la région puisque ses parents se sont déportés bien avant l'époque de la ruée vers l'or dans la région et par conséquent, il la connaît comme ses poches. Et notre personnage, eh ben, il va assister à l'arrivée des milliers de migrants qui vont s'accaparer l'or sur place et également prendre certaines libertés pour effectuer un génocide. Un jour, lors d'un de ses boulots confiés par son patron, il va décider de sauver un natif américain qui se trouve évidemment être le fameux assassin infiltré dans la région. En échange de lui avoir sauvé la vie, d'avoir pris des risques en désobéissant à son son patron, eh ben, il va le former et l'initiera au concept de la confrérie. Et évidemment, le but de notre personnage, ce sera de saper l'influence des Templiers sur la région qui devient de plus en plus menaçante. Comme je vous le disais, là, vraiment, le but, c'est de vivre une fantaisie cow-boy. En n'oubliant pas le côté assassin, bien sûr. Bon, vous allez me dire, dans tout ça, d'accord, ok, t'as imaginé un truc, mais bon, comment ça s'inscrit par rapport à Assassin's Creed, en fait Parce que tu nous as parlé pro-force Tariq mais c'est tout quoi. Alors, il faut savoir que la ruée vers l'or, vous l'aurez certainement compris, se passe en même temps que la révolution industrielle à Londres. Mais c'est un peu avant Syndicate, donc euh, du coup, s'il y a des personnages déjà connus de la franchise que l'on devrait voir, ce serait Ethan Fry, le père de Jacob et Evie, ou Arbaz Mir. Tout ce que je dis là, attention, je le précise, ce sont des choses qui sont canoniques par rapport au lore. C'est officiel, c'est vrai, c'est véridique. Là, je l'invente pas. Il faut savoir que le mentor américain à l'époque est le petit-fils d'Avin de Grandpré et que le grand maître de l'ordre des Templiers n'est autre que William Tweed, un politicien américain. Comme quoi, vous voyez, ça recoupe un petit peu avec ce que j'avais imaginé au début de cette vidéo pour l'historique. On peut noter également la présence de Kudgel Cormac à New York, vous aurez reconnu son nom de famille, il s'agit bien évidemment du petit-fils de Shay. C'est un Templier, et sa mission principale, dans l'or en tout cas, c'est de rechercher un artefact izu. Bon, et cette histoire d'un assassin dissimulé par ville, et eh ben c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je l'ai juste attribué à Connor, mais dans le lore Assassin's Creed, c'est ce qui se passe à l'époque, c'est que les assassins décident qu'il faut qu'il y ait un assassin par ville, afin d'être plus discret et d'espionner l'ensemble des Templiers, plus tranquillement. C'est toujours moins risqué de se faire prendre quand on est tout seul qu'à plusieurs dans une même ville. Bref, vous l'aurez compris, et eh ben il y a de quoi faire quelques références assez sympas dans cet épisode. On va aborder le présent parce que je vous l'ai dit à maintes reprises, mais pour moi, un Assassin's Creed sans présent. Et eh ben c'est pas un Assassin's Creed. Alors jusqu'à il y a peu, en tout cas en 2017, on pouvait pas utiliser la mémoire génétique d'une personne si on n'avait pas un descendant direct de sa lignée. Mais depuis qu'on a la version de l'animus de Leila, on a juste besoin d'un fragment d'ADN d'une personne pour pouvoir explorer l'ensemble de ses mémoires génétiques. Par conséquent, le personnage du présent n'est pas un frein, on pourrait très bien reprendre euh, ce qu'on a laissé dans Assassin's Creed Valhalla, ou pour changer, pourquoi pas, avoir un templier dans le présent. Je vais vous poser une grande question, et là j'ai besoin également de votre avis, est-ce qu'on part sur un RPG ou du pas-RPG À mon sens, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied de repartir sur du RPG, parce que le problème c'est qu'il y a Red Dead Redemption 1 et 2 qui sont passés par là, et qui n'ont pas fait bon ménage, je veux dire, ils sont extrêmement bons, euh, ils ont mis la barre très haute, et ça va être compliqué de faire autant, parce qu'on va forcément comparer ce Assassin's Creed au Far West à Red Dead Redemption 2, au même titre qu'on compare beaucoup Valhalla à The Witcher. On va quand même faire un petit aparté sur la map, parce que ça reste quand même quelque chose d'important, notamment dans un open world. À mon sens, le jeu devrait se concentrer essentiellement sur la Californie. Il faut savoir que toute l'époque de la ruée vers l'or s'est déroulée essentiellement dans cette région des états unis et on n'est pas trop allé ailleurs. Et on aura notamment droit à la vie de San Francisco, parce que San Francisco existait belle elle est bien à l'époque, et le truc c'est qu'elle a connu une croissance démographique absolument démesurée à partir de l'époque de la ruée vers l'or. Bah oui, avec les milliers de migrants dont je vous parlais, ça me paraît presque logique. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment de prendre le jeu depuis le début de la ruée vers l'or jusqu'à sa fin, euh, qui se termine pas super bien d'ailleurs, et donc on verrait au fil du jeu, pas bah, la ville s'étendre, devenir de plus en plus importante, ça pourrait être une mécanique vraiment super cool. On pourrait peut-être aller au Mexique. Pourquoi faire Je sais pas. Peut-être des artefacts Izu, parce que ça pourrait être d'origine Aztec ou euh Maya. Je vous laisse me donner vos idées là-dessus, mais ça me semble être une bonne idée. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense sincèrement de tout ce que je viens de vous exposer Je vais pas vous dire que c'est incroyable, c'est vraiment un avis super reculé, objectif par rapport à tout ça. C'est pas forcément ce que moi j'ai envie de voir dans la franchise. À mon sens, il y a beaucoup d'éléments qui rendent un jeu Assassin's Creed au Far West Possible. Pendant mes recherches je pensais que la Californie était beaucoup trop petite en fait pour être la map complète du jeu Et puis après bah, je suis tombé un petit peu par hasard sur internet sur une comparaison entre la taille de la France et de l'état du Texas que vous allez voir vous afficher maintenant à l'écran et je me suis dit que bah en fait non c'est carrément possible ça fait une très belle map en fait toute la Californie si je dois citer les points bloquants pour moi il y a déjà le fait qu'il n'y a pas de grand bouleversement euh, historique à cette période là c'est une marque assez forte en fait dans Assassin's Creed avec quelque chose d'important qui s'est passé et là bah c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment la ruée vers l'or c'est pas un bouleversement il y a eu le génocide je dis pas que c'est pas catastrophique le génocide mais c'est pas quelque chose qui a été noté dans l'histoire hein. je peux vous assurer que au long de mes recherches sur l'époque de la Rue vers l'or, j'ai pas vu beaucoup de sources qui citaient le fameux génocide des populations amérindiennes locales. Et à part ça, la ruée vers l'or n'a duré que 8 ans. Évidemment, autre point bloquant pour moi qui pourrait poser problème, bah c'est qu'à côté, il y a le mastodonte Red Dead Redemption 2. Et que ça va être compliqué pour Ubisoft de faire quelque chose d'aussi cool que Red Dead Redemption 2. Donc pour moi, en fait, le assez Far West, sur le papier, c'est totalement possible. Sauf que le problème, bah c'est que euh, je suis pas sûr que ce soit un sujet qui soit vraiment repris par les équipes. Y a pas de grand bouleversement historique, Red Dead Redemption 2 est là. et malgré les rêves des enfants de parcourir l'Ouest américain en tant que cow-boy euh, soit un grand rêve de joueur et de joueuse Je suis pas sûr que ça fasse énormément de ventes Je sais pas, en fait, peut-être que moi Si j'avais une conclusion vraiment à donner à tout ça Ce serait, pourquoi pas, un Assassin's Creed Pendant la guerre de Sécession Qui se chevauche justement avec la ruée vers l'or Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ça m'a demandé pas mal de recherches Et j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé Si vous avez des idées pour agrémenter déjà mon propos Et si vous avez d'autres idées d'époque Ou des choses pour complètement défoncer ma théorie dans le plus grand des respects, s'il vous plaît. Hein On reste gentil et courtois sur la chaîne. Bref, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification parce qu'il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines. Faut pas, faut pas s'en priver. Je vous laisse méditer sur tout ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde.